votre douzième maison. Les énergies de cette journée pourraient vous rendre vulnérable et susceptible d'être euh, affecté par la moindre perturbation ou la moindre tension. Vous serez facilement contrarié si vous vous faisiez face à une méchanceté potentielle ou à une agressivité quelconque. Il serait facile que vous euh,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 pour entrer dans le verso votre onzième maison et on va en parler en fait dans les prévisions euh, dans la vidéo dont je vous ai parlé tantôt en attendant je vous invite à consulter les prévisions annuelles aussi car dans les prévisions annuelles je parlais de l'entrée de Saturne dans le verso et ce qu'est ce que cela signifie pour vous donc lundi, la Lune sera dans les poissons, les plus chanceux seront poissons, scorpions, cancers et les moins chanceux, désolés, seraient les béliers et les sagittaires. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le bélier, votre signe. Les plus chanceux seront, bien sûr...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 Maintenant que Saturne est entré dans votre onzième maison et le soleil est dans votre signe et une nouvelle lune aura lieu dans votre signe mardi, euh, sont toutes des bonnes nouvelles pour vous, cher Bélier, pour lancer vos projets, vous lancer en affaires, avoir confiance en vous et en vos capacités. Rien ne peut vous ralentir maintenant, cher Bélier. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi, PM et vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre deuxième maison et le soleil est dans votre signe pour ajouter de la vitalité, de l'optimisme et de la motivation à votre personnalité. Vénus est maintenant chez elle, dans votre deuxième maison aussi avec la lune.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 ou d'échanges commerciaux. Des dépenses seraient aussi de mise durant cette fin de semaine. Juste, soyez attentif à une certaine impulsivité au niveau de vos achats. L'avertissement de la semaine passée concernant la conjonction de Mars et Pluton est toujours valide pour cette semaine aussi. Donc... Euh Soyez très attentifs dans vos euh, activités physiques en travaillant avec le feu ou bien euh, les objets pointus, les machines lourdes, en conduisant la voiture. Juste so soyez très prudents s'il vous plaît, surtout aussi durant cette semaine. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous chers béliers, je vous demande votre soutien de la chaîne.